On va voir comment optimiser le référencement d'un site sur Virtualmart grâce au composant J-Sitemap Pro. Pour cela, vous cliquez sur J-Sitemap Pro en premier, puis vous cliquez sur ce bouton-là, Cache Engine Meta Info, petit bouton noir, et il génère un certain nombre d'informations. Je vais récupérer les informations que j'ai déjà saisies dans mes articles de produits et dans les articles de Joomla. Pour cela, je clique sur auto populate. Je clique et quand j'ai cliqué, il me remplit par défaut l'ensemble de ces informations qui, ont été, qui sont au départ vierges. Une fois que c'est fait, je clique sur le bouton Export et me génère un fichier csv que j'ouvre avec Excel ou un autre logiciel de traitement texte quelconque. Euh, enfin un tableur plutôt. Je fais en sorte de mettre UFT8 pour gérer les accents et je clique sur OK. Ce fichier récupère l'ensemble de mes alias de mes produits à vendre, qu'on voit ici les balises titres dans les produits qu'on ici et la description qui se trouve ici je l'imprime éventuellement et ça me permet de voir ce que je peux optimiser dans mon site internet ici par exemple foulard ou écharpe détail c'est pas trop sexy je peux euh, modifier et rajouter des produits et euh, rajouter des alias ainsi que dans les titres que vous voyez ici, ainsi que là. Une fois que ça c'est fait, ça permet d'aller pouvoir modifier l'ensemble de mes produits, d'aller reprendre un par un, de cliquer dans description et de remplir ces informations-là. Le titre et la description. Ne pas oublier de, de mettre votre nom, ce qui correspond généralement à la valise euh, « auteur » et ça, ça va correspondre au nom que vous avez dans Google+. C'est-à-dire ça. Si je vais dans Google+, je vous invite à créer un compte si ce n'est pas fait. Cliquez sur « Profil » et faites en sorte de mettre Ici. Vous faites tout, tous les produits. Ensuite, une fois que vous avez fait ça dans les produits, vous allez dans image du produit. Et ici, gérer le texte alternatif, ici, de l'image et gérer aussi euh, la description avec des mots-clés. Une fois que c'est enregistré, il faut faire ça à tous les produits. Le produit pensez à gérer aussi l'alias ceinture de type euh, ceinture africaine par exemple, pour les ondes de ce produit. Ce sera mieux. Voilà, Si et enregistrer et fermer. Une fois que c'est fait, optimisez aussi les catégories. Je clique sur le pantalon, là on pourra lui donner un petit nom. Mais là dans le titre dans la page, on lui donne le vrai nom que les gens pourraient chercher dans Google. Et là on pourrait lui donner un mot, un... le titre et la description. Une fois que c'est fait, composant, j sitema pro. Balise et on refait auto-populate. Ça va, ce qui a été saisi va remplacer ce qui a été gras. Ok On n'oublie pas devant chaque récupération pour se repérer de ce qu'on a fait ou pas. On met index follow et on clique sur save. Index follow, save et ainsi de suite. Ok Une fois que tout ça c'est fait, sur l'ensemble des produits et des articles, on peut aller dans Show Sitemap HTML, ou celui-là, l'un ou l'autre pareil. On clique sur Show image. Voilà, et apparaît le sitemap et ça vous donne le nom des images pour vérifier si elles sont toutes correctes. Dans le cas de ce type d'image, on essaye de faire en sorte de rajouter, on contrôle ou on vérifie la balise alt de l'image. Pour vérifier à quoi correspond ça, à quoi correspond l'image, on peut faire ça, copier on peut mettre l'adresse ici, normalement on doit voir l'image pour savoir à quoi elle correspond. Okay. On peut se servir aussi de celui-là, c'est le même, on peut se servir de celui-là aussi, c'est une présentation un peu différente. Voilà et ça permet de voir le type d'image et à quoi ça correspond, on voit un peu mieux et là les liens marchent, si je clique ici, on a l'image, ça permet de voir aussi la taille de l'image, une fois que vous avez fait ça, et bien en fait votre site est déjà beaucoup mieux référencé, euh, dernière option à vérifier, vous cliquez sur Virtuomart. Vous cliquez sur le bouton boutique. Et enfin, vous vérifiez tout en bas de l'écran. Vente d'articles. Une description. Et l'ensemble de ces informations-là. par exemple africain ça c'est le titre ici vous aurez l'équivalent de l'alias ici et là la description